Thank you. au Musée McCord à Montréal en compagnie de Christian Vachon, euh, conservateur de la collection euh, Peinture, estampe et dessin. Euh, bonjour M. Vachon. Bonjour. Euh, au Musée McCord, vous avez une très grande collection de caricatures. Euh, c'est un, un médium qu'aujourd'hui on, on, on côtoie très fréquemment, soit dans les journaux, soit sur Internet maintenant. Euh, Quels sont peut-être les... Euh, c'est un média qui n'est pas si récent, par contre il y a une longue historique. Quels sont peut-être les grands jalons, l'historique de, de la caricature au Québec? La caricature euh, est presque au Canada depuis plus de deux siècles et demi, les plus anciennes caricatures qu'on retrouve dans notre collection datent de 1759 et mettent en scène le Général Wolfe. Alors, c'est au moment de la prise de Québec, du siège de Québec. Mm -hmm. euh, si on monte un peu au 19e siècle, il y a des caricatures qui sont euh, publiés, imprimés sur des feuilles volantes. Il faut mm -hmm. attendre le milieu du 19e siècle, en 1849, avec le lancement de Punch in Canada, mm -hmm. pour voir une caricature éditoriale comme telle, euh, publiée sur une base euh, régulière, hebdomadaire. Alors, Punch in Canada, c'est la version canadienne du fameux magazine humoristique Punch, qui était euh, publié en Angleterre. Mm -hmm. Un peu plus tard, les progrès techniques permettent d'incorporer de l'illustration dans des quotidiens, donc sur une base quotidienne. Et on pense surtout au Montreal Star avec euh, son artiste euh, Henri Julien, qui, lui, avait le droit de s'asseoir dans la galerie de presse aux chambres de la commune. Il pouvait, à ce moment-là, représenter euh, le premier ministre, les ministres, les, les, les députés. Et le lendemain, ces, ces dessins étaient publiés dans le oui. journal. Au 20e siècle, la caricature est très populaire au Canada du 19e et 20e siècle. Mais il faut attendre le milieu vers les années 40, 1950, pour voir apparaître une caricature très moderne qui se distingue de tout le reste. Et à mmh. ce moment-là, c'est vraiment Robert Lapam qui, qui lance ça avec euh, une opinion qui se démarque de la ligne éditoriale. Il est très libre et euh, on le connaît surtout pour ses caricatures très, très cruelles euh, concernant euh, du Duplessis. Mm -hmm. Il le représentait avec un vautour sur l'épaule, etc. Dans la même lignée de La Pam, il y a Hudon aussi, qui amène euh, un certain vent de modernité euh, dans la caricature euh, qui est publiée euh, dans les quotidiens comme la presse ou Le Devoir. Mm -hmm. En fait, ces deux caricaturistes-là vont emmener un changement assez important parce que les journaux, par la suite, vont vouloir engager des caricaturistes extrêmement qualifiés. Alors, dans les années 60 puis 70, on a des, des grands, grands caricaturistes euh, qui aident à vendre le journal. Je pense mm -hmm. à Raoul Hunter au Soleil, Jean-Pierre Giraud à La Presse, euh, Bertio au Devoir mm -hmm. et euh, Hazeline au Journal euh, de Gazette. Et ces caricaturistes-là, pour certains d'entre eux, ils deviennent presque des, des personnalités. Public, comme ce sont des observateurs de, euh, de la chose politique, on demande souvent leur opinion. On mm -hmm. commence à les voir à la télé, on les entend à la radio, ils sont considérés un peu comme euh, des journalistes. Oui, oui, ouais. intéressant. Et euh, donc, justement, cette période-là euh, qui nous concerne, qui est euh, 1945 et 1980, donc, donne lieu à des, une évolution intéressante ou rapide euh, de la caricature au Québec, la caricature politique. Oui, et on parle même de l'existence d'une caricature très, très moderne, parce qu'elle se distingue de tout ce qui s'est fait euh, avant. Euh, euh, Robert Lapamme, entre autres, est, est un artiste. Alors, ses, ses caricatures sont belles, sont mmh. esthétiques, mais le, le propos est vitriolique. Ouais. Alors, vraiment, il s'attaque à l'establishment, et entre autres euh, au duplessis. Alors, c'est une période où la caricature progresse très, très rapidement, et devient comme un élément essentiel de tout bon euh, quotidien. Donc, la caricature, c'est une illustration euh, dans laquelle il y a beaucoup d'informations, qui n'est pas nécessairement simple à décoder. Pouvez-vous nous parler peut-être des quelques grandes étapes importantes pour bien interpréter une caricature? Oui, il y a plusieurs choses à considérer. C'est certain que le lecteur contemporain, normalement, va comprendre tout de suite le sens d'une caricature, puisque c'est un commentaire sur l'actualité euh, euh, courante. Mm -hmm. Lorsqu'on regarde une caricature ancienne, la situation est différente. On a vraiment besoin d'une mise en contexte. Il faut se documenter un peu sur le contexte historique mm -hmm. qui a donné naissance à la caricature, qui est souvent... Euh, un, un commentaire qui, qui reflète l'actualité de l'époque. Oui. Alors, à ce moment-là, il faut un peu s'informer au niveau de l'histoire, mais on peut aussi décoder les différents signes graphiques qu'on retrouve euh, dans une caricature. Euh, L'ordinaire, euh, il, il va y avoir euh, des mots. On peut voir un titre, on peut voir un dialogue entre des personnages. Mm -hmm. Le texte va aider à comprendre un peu euh, ce que voulait exprimer comme opinion, comme message euh, le caricaturiste. Mais pour bien comprendre la question et le problème, il faut regarder les attributs iconographiques également. Mm -hmm. Il peut y avoir des analogies. Euh, le caricaturiste va référer à... À, à soit des situations euh, euh, ou plutôt à des, euh, des situations au niveau de notre culture, de la littérature, euh, etc. Et ça donne un peu plus de poids euh, aux commentaires qu'il veut passer. Mm -hmm. Il faut aussi euh, regarder les expressions. Euh, faciale, entre autres, ça donne des indications sur euh, son message. Puis il faut également considérer euh, l'origine du caricaturiste. Mm -hmm. Est-ce qu'il respecte la ligne éditoriale? Est-ce que le journal appartient à un parti politique? Euh, Est-ce que lui est d'une religion précise qui fait que ça pourrait euh, un peu euh, modifier son, son commentaire? Il faut comprendre tout ça. Un mm -hmm. caricaturiste n'est jamais objectif. Oui, oui, oui. Il y a tout un, un passé en arrière de lui, une situation qu'il faut, faut tout décoder ça. Et là, on arrive vraiment à extirper euh, le message que le caricaturiste voulait faire passer à l'époque. Intéressant. On a, on a sorti une caricature ici, euh, justement, parce qu'elle pose un certain nombre de défis oui. d'interprétation. Est-ce euh, qu'on pourrait pour, euh, appliquer la méthode dont on a parlé, puis peut-être relever deux ou trois éléments euh, qui nous aideraient à l'interpréter? Alors, si on regarde la caricature ici de, de Kosh, Peter Koch qui euh, dessinait pour le, le Winni, Winnipeg Press, alors c'est une caricature euh, qui provient des, des Prairies, ce qu'on voit, c'est une scène euh, chevaleresque, un peu. On voit comme deux chevaliers qui, qui s'affrontent là. Mais en, en regardant, ce qui attire notre attention, c'est le texte. Alors, on voit sur le casque euh, d'un des chevaliers « National Canada » et sur l'autre « Québec « Separatists ». Déjà, on, on a une idée qu'il y a ici une confrontation entre le Québec et le fédéral. Mais il faut également reconnaître les personnages. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Et à ce moment-là, on a vraiment besoin de, de comprendre, de connaître la date de publication. Mm -hmm. Ici, on est en septembre 1954. Alors, qui est le premier ministre du Québec? C'est Maurice Duplessis. Et qui est le premier ministre du Canada? Ben, C'est Louis Saint-Laurent en ce moment-là. Et si on peut regarder d'autres caricatures ou des photos, on reconnaît maintenant ces deux personnages-là. On a une meilleure mise en contexte historique à ce moment ci Mais là, qu'est-ce qui arrive? Il y a un affrontement. Et euh, on peut voir, euh, bon, il y a une analogie avec une scène du Moyen-Âge, mais on voit deux chevaliers. Il y en a un qui est complètement blanc qui est plus gros, qui a l'air plus fort, qui est plus musclé, c'est le bon. Si oui. on regarde le deuxième, il est noir, il est plus petit. Euh, sa, sa lance est complètement courbée et il est plus petite. Et on remarque aussi dans son regard, les yeux plissés, il a l'air méchant. Oui, c'est oui. lui. Le, le pas bon. Mais si on regarde à l'arrière-plan, de Duplessis, on reconnaît une espèce de château qui est, qui est finalement le château Frontenac. C'est donc l'opinion du Québec. Et on voit même la belle québécoise qui oui. sort ici d'une fenêtre et de son foulard. C'est comme euh, la belle qui encourage un des chevaliers. Euh, c'est écrit « Québec opinion ». Donc, c'est l'opinion du Québec. Il y a un affrontement, mais on voit qu'il oui. y a un biais qui est pris par le caricaturiste pour dire que le bon ben c'est la cause du fédéral mmh. à ce moment-là et là si on regarde dans nos livres d'histoire ce qu'on sait c'est que le lendemain le 18 septembre 1954 euh, dans un fameux discours Louis Saint-Laurent répond à Maurice Duplessis comme quoi que le Québec sera pas traité différemment des autres province concernant un pacte fiscal, malgré les demandes d'autonomie de la part de Maurice Duplessis, donc l'inscription « Québec séparatiste ». Alors, il a fallu regarder tout ça pour pouvoir finalement décoder le message qui était en arrière de ça. Tout à fait. C'est très instructif. Merci beaucoup, M. Lachance. Ça m'en fait plaisir.